L'oreille est un organe neurosensoriel, pair et symétrique, responsable de l'audition et de l'équilibration. situé de chaque côté du crâne dans l'os temporal, dans la partie pétreuse ou le rocher de l'os temporal. L'oreille est formée de trois parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne, et l'oreille interne. Alors, On va commencer par la description de l'oreille externe qui comprend l'auricule ou le pavillon et le conduit auditif externe. L'oreille externe permet la localisation et la transmission de l'onde sonore. Il focalise l'onde sonore dans le conduit auditif et représente une protection physique pour le reste de l'oreille et représente également double entité esthétique et fonctionnelle. Le pavillon est la partie de l'oreille externe visible de l'extérieur sur le côté latéral de la tête et le composé d'un cartilage recouvert de peau et marqué par des reliefs et des fossettes. L'auricule ou le pavillon de l'oreille est une lame cutanée cartilagineuse ovalaire, dont la petite extrémité inférieure charnue constitue le lobule de l'auricule. Il est situé en arrière de l'articulation temporomandibulaire et en avant du processus mastoïde. On lui décrit deux faces, une face latérale et une face médiale. Au niveau de la face latérale, la partie moyenne présente une excavation profonde, c'est la conque, au fond de laquelle s'ouvre le mia acoustique externe. En avant de la conque, on a une saillie, c'est le tragus, et en bas, c'est l'antitragus. La périphérie est cernée par un repli de bordure, c'est l'hélix. Elle est séparée de l'hélix par la gouttière scaphoïde et se divise en avant en deux branches qui délimitent la fosse triangulaire. L'antihélix c'est une saillie courbe qui comble l'espace entre la conque et l'hélix. Une fente, la cime de la conque, sépare la racine de l'hélix et la branche de l'anthilix. La face médiale est composée de deux parties. Une partie adhérente au crâne, répond au méa acoustique externe, et une partie libre qui reproduit en sens inverse les saillies et les dépressions de la face latérale. Si deux parties sont séparées par le sillon rétro-auriculaire, ils forment avec la face temporale et la tête un angle d'environ 30 degrés. En plus de revêtements cutanés, le pavillon est formé d'un fibrocartilage, 10 ligaments, 10 muscles. Et sur cette maquette sont représentés quelques muscles intrinsèques, c'est-à-dire allant d'une imminence à une autre. On a le grand muscle du lilix, le petit muscle du lilix, le muscle du tragus et le muscle de l'antitragus. Maintenant, on va voir la deuxième partie de... Euh, L'oreille externe, c'est le conduit auditif externe ou au MIA auditif externe. C'est un conduit qui s'étend de la conque à la membrane du tympan. Donc, on va essayer de desséquer pour mieux voir. Donc, on voit ici le conduit auditif externe et au fond, la membrane tympanique. Il a l'aspect d'un cylindre transversal et on voit qu'il qu n'est pas rectiligne. Il est oblique en bas, en avant et en dedans. Il est long de 2,5 cm et il est formé de deux segments. Un segment externe cartilagineux, qui représente le tiers externe, recouvert d'une peau assez épaisse, comportant des poils et des glandes sébacées et des glandes cérimuneuses, sécrétant le sérumène. L'inflammation de ce revêtement cutané constitue l'otite externe, un segment interne qui représente les deux tiers internes recouvert d'une fine couche cutanée dépourvue de follicules pileux et des glandes cérémoneuses. Tout à l'heure on a vu que l'axe de méa acoustique externe est oblique en avant et en dedans. Donc avant d'introduire l'autoscope, il faut tirer le pavillon donc en haut et en arrière pour redresser les courbures de conduit auditif externe et pour mieux voir la membrane tympanique.